Chaque année, on fait des mesures récurrentes sur ces glaciers-là et cette année spécifiquement, on a utilisé un drone avec un objectif particulier qui était de mesurer la variabilité spatiale de la fonte à sa surface. C'était quelque chose de nouveau euh, et pour moi, c'était très important en termes de, de photos parce que je ne pouvais pas me permettre de, de rentrer sans avoir des, des bonnes images de cette manière. Le drone il nous apportait une échelle intermédiaire, c'est-à-dire que le travail de terrain nous donnait accès à une très grosse précision sur une petite surface. On s'est cantonné à une toute petite surface du glacier. Les images satellites elles couvrent une surface qui est nettement supérieure à celle du glacier. Et de façon intermédiaire, le drone venait vraiment en complémentarité de cette analyse de terrain et des images satellites. Patrick m'avait dit qu'à cette altitude-là, ça ne volait pas bien. Euh, qu'on aurait peut-être pas 36 opportunités de faire la photo parce qu'il euh, pouvait se cracher, euh, d'ailleurs ça s'est passé. Et dans, si le drone se crache et qu'on ne peut pas le refaire voler, bah j'aurais eu qu'une seule opportunité de réaliser cette photo. Alors le drone il est fait pour voler forcément avec une pression atmosphérique supérieure, on est à peu près à moitié de la pression atmosphérique au niveau de la mer, donc il y a beaucoup moins de portance, donc c'est difficile de le faire décoller au lieu de, de, qu'il parte comme ça en vertical et qu'il monte. En général, il y a besoin d'une ressource, donc il descend et puis il repart donc on était obligé de le faire décoller face au vent avec une brise assez importante et puis avoir une dépression devant nous pour avoir une zone de dégagement pour l'appareil au moment du décollage. Quoi. On voit bien je pense sur les photos à quel point euh, bah, Patrick est obligé vraiment de donner euh, tout ce qu'il a pour, euh, pour le balancer le plus haut possible, en fait, sachant qu'il va retomber de toute façon, mais l'idée c'est qu'il redécolle avant de toucher le sol. Quoi. On l'a utilisé entre 5400 mètres et 6000 mètres d'altitude, plus de 6000 mètres, avec des vents qui étaient assez forts, il n'est pas fait pour ça non plus, donc on était toujours à la limite et euh, c'était du coup euh, un test euh, et des manipes de terrain qui était assez stressantes. Il faut remettre encore une fois les choses dans le contexte. On est à 5400 mètres d'altitude. La, la caisse du drone pèse 15 kg. Euh, il a fallu la l'acheminer jusque là. On sait que c'est du matériel très fragile, très précieux, parce que c'est une manip qui est nouvelle, ça coûte cher. Tout le monde espérait quelque part que ça allait marcher du premier coup forcément. Mais je me souviens du, du bruit que ça a fait, enfin, du, du drone qui s'écrase lamentablement sur, le, sur un rocher. Euh, et je me rappelle qu'il y, enfin, y a eu une espèce de silence là, enfin, ça, ça, ça a fait ce bruit mat, et puis il n'y vit plus rien, il n'y a plus de bruit de moteur, euh, plus rien du tout. Et bah, là forcément, euh, je pense que tout le monde se disait euh, « Ah merde, ça y est, euh, c'est foutu, quoi, là, on ne pourra pas faire la manip euh. ». Et moi, quelque part, je me disais, j'espère que ma photo est bonne parce que... Il y a eu deux crashs, deux crashs au décollage où on a endommagé l'appareil mais on a pu le recoller avec de la colle, des bouts de scotch. Et puis, mais c'est fait pour, hein. c'est comme un jouet d'enfant, donc c'est assez, assez facile à réparer. Et puis, on a cassé des hélices, mais on en avait de drap, donc ça a été quoi. Au bout de trois crashs, moi, j'ai fait une photo comme ça, où on voit Patrick les bras croisés, en train de regarder comme ça. Il y a le drone cassé qui est posé devant lui, posé, donc il ne vole pas. Et... Patrick est comme ça, c'est-à-dire comment on va faire voler ce truc, quoi. C'est sûr qu'il faut, faut faire appel à son bon sens et à son sens de la débrouille, ouais. Parce qu'on euh, fait avec les moyens du bord. On est isolé, donc il faut déjà avoir vachement anticipé. Et dès que le, le drone s'est envolé, euh, la, la première chose à laquelle on a pensé, c'est est-ce qu'il fonctionne Même au-delà du fait que, en fait, on n'avait pas vraiment le loisir de dire ouais, « super, il vole, c'est bon, c'est gagné ». Non, parce qu'en fait la question c'est est-ce que, est -ce que la manip va marcher Donc le, le drone s'est envolé. Mais tout, tout le monde s'est tout de suite précipité sur l'ordinateur en fait, pour aller regarder si l'acquisition de données se faisait correctement et, et s'il ne fallait pas le faire revenir pour le relancer ou le bricoler, je ne sais pas. Donc euh, en fait, on, pareil, on le voit dans les photos, tout le monde autour de l'ordinateur comme ça, fébrile à regarder, est-ce que les photos s'enregistrent, est-ce qu'il suit bien le, le parcours prévu, est-ce qu'on va le récupérer Et On a réussi juste à couvrir l'ensemble du glacier. Il a fallu quatre vols pour se couvrir l'ensemble du glacier. C'est un site qui est très sec, très rocheux, donc avec quand même pas mal de, de dépôts de sable. Et en fait, en permanence, on avait une espèce de vent de sable hyper désagréable, hyper gênant. Et il se trouve que justement, le jour où la manip a été programmée, eh ben ce vent s'est calmé. Et on a eu la fenêtre. En fait, c'était les conditions idéales pendant je 5-6 heures, juste le temps qu'il a fallu pour, pour réaliser la manip.